Bonjour les amis, c'est Franck pour Créolinium.fr. Dans cette vidéo, vous allez voir comment on réalise un ukulele. Petit instrument euh, que l'on dit hawaïen, mais qui en réalité a été vu pour la première fois à Madère. Donc bref, on ne va pas revenir sur l'histoire du ukulélé, on s'en fout un petit peu. Euh, ça va porter sur la réalisation de ce petit objet bien sympathique. Très difficile au demeurant à réaliser. Euh, c'est joli, c'est beau, mais c'est chiant à faire. Alors pour réaliser ce ukulélé, j'ai donc acheté euh, du bois, forcément. Sur un site espagnol que m'a conseillé Anthony de l'Instant des copeaux. Donc alors... Euh, le fond de ukulélé est du bocote ou euh, palissandre mexicain, alors je vous garantis qu'il est magnifique. Ensuite, les éclisses, même chose, du bocote, encore une fois du palissandre mexicain, enfin origine mexique du moins. Hein. Ensuite, euh, la table d'harmonie du frêne ondé. Alors, euh, bon, il y a deux morceaux, hein. je ne sais pas si vous pouvez voir les ondes, mais il est magnifique. Ensuite, la touche en ébène, elle vient directement du bassin du Congo euh, C'est lourd, c'est assez conséquent Le manche est en érable sycomore, ondé C'est une tuerie, il est magnifique aussi, je vais vous le chercher Le manche est en érable sycomore ondé C'est de toute beauté Je crois que c'est la première fois que je travaille un bois comme ça Que je vais travailler un bois comme ça euh, je pense que je vais bien me régaler enfin j'espère, et surtout ne pas me louper parce que ça c'est un truc qui me fait relativement peur, donc là dans ce morceau là j'ai de quoi faire 2 ou 3 manches de ukulele c'est cool, euh, si je me foire bah, j'ai du rab euh, sinon voilà pour les bois les principaux bois, donc à l'intérieur il y a de l'épicéa pour les barrages euh, les contre-éclisses vont être réalisées pareil en épicéa, enfin je pense et euh, pour le reste ce sera du, bah, du de la rigolade quoi Alors, pour. Euh, je me suis un petit peu renseigné sur internet, euh, trouver des plans et compagnie. C'est pas facile. J'en ai trouvé qu'un en français euh, sur le site euh, grelier.fr. Ah, donc, c'est un luthier qui propose ses plans euh, gratuitement sous licence Creative Commons. Euh, c'est bien. Il y a les grosses parties euh, très intéressantes, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas toutes les cotes. Donc, euh, bah, en fait, vous prenez un plan, deux plans, bon, deux autres. Qui sont dans mon dans mon bureau et vous mélangez le tout dans la machine à laver et ça vous sort un plan euh, bah, avec des proportions plus ou moins euh, exactes donc euh, là je me lance dans un truc, j'ai un peu peur alors euh, le petit gabarit que vous voyez euh, là, à l'instant ce là c'est un gabarit pour fabriquer, pour usiner des contre-éclisses qu'est-ce que c'est qu'une contre-éclisse alors la contre-éclisse, ça va venir euh, se fixer sur les éclisses, le truc courbé que je vous ai montré tout à l'heure, euh, ça va permettre au fond et à la table d'harmonie de venir se coller plus facilement. Donc comme vous pouvez le voir bah, ça devient souple Forcément hein. Ça adopte à peu près les formes qu'on veut Le rayon de courbure est pas mal Donc c'est ce qui va venir soulager mon fond et euh, ma table d'harmonie Alors voilà les éclisses à quoi ça va servir exactement Et eh bien regardez Bon là forcément euh, je vais être obligé de les couper Mon mon rayon de courbure il est trop important enfin quoique je ne sais pas Ah euh, voilà ça a pété vous voyez. bon bref vous avez compris le truc ça va venir à fixer servir à fixer euh, le fond sur les, les éclisses pardon donc euh, j'ai essayé de cintrer les éclisses à la vapeur donc euh, bah, résultat échec donc je change de fusil d'épaule euh, je vais essayer avec la chaleur, avec un décapeur thermique, un tube en alu. Alors je sais que l'alu c'est pas terrible pour euh, conduire la chaleur, mais euh, là en l'occurrence ça devrait le faire. Donc je vais attendre que ça chauffe. Euh, on sait que c'est chaud quand, euh, quand on verse de l'eau dessus, les gouttes d'eau ça fait pch et que l'eau tombe direct. Voilà, ça déperle. Euh, je vais essayer de cintrer. Alors j'espère ne pas péter mes éclisses, ça me foutrait vraiment la rage euh, mais bon c'est ben, ça va être le jeu ce hein, sera un mérite qui est péril voilà comme on dit donc à tout de suite euh, regardez bien voilà vous voyez l'eau n'accroche pas elle tombe directement donc ça veut dire que le tube est chaud donc je vais essayer de cintrer comme ça donc voilà c'est sacré on fera euh, au décapeur thermique donc voilà, bon, ben, il y a un peu de, de jour mais c'est pas grave ma forme elle est peut bien arrondie donc eh ben c'est parti pour un petit séchage hein, pour que ça maintienne bien la forme alors je suis assez content de moi sur ce coup là, je pensais que j'allais foirer le, le bordel enfin j'allais foirer le, le cintrage euh, c'est une très très bonne technique et je suis assez content que on me l'est euh, conseillé voilà donc merci à la personne qui me l'a conseillé et elle se reconnaîtra et voilà une église et voilà cette première partie de vidéo s'achève il y en aura d'autres forcément vous avez vu que la première partie la réalisation des églises et des contre églises à bientôt les amis